Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un petit nid de frelons asiatiques avec des ouvrières, on est encore en début de saison donc c'est normal. Euh, je vais vous montrer où il est, après je vais m'habiller et on va aller traiter ça. Donc il est dans une petite grange. On va tourner la caméra. Donc voilà on rentre dans la petite grange, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est les granges d'un de... petit entrepôt en fait. Donc on rentre à l'intérieur. Donc là, j'ai déjà placé l'échelle, vous allez voir le nid, il est juste, juste un petit nid. Donc il y a quelques ouvrières, pas là. beaucoup, mais il y en a quelques-unes, il y en a une qui sort. Voilà, donc là je vais m'habiller et on va aller ça. Allez, jingle Combat Allez, à Un peine campagne, petit nid de frelons. pas tomber. Et un autre petit point qui vient d'arriver on va essayer de traiter ça On voit déjà la reine qui est sortie. Oh, vous voyez, le nid est traité, donc ben, là il faut laisser agir, les frelons vont revenir dans le nid et tous mourir. Donc J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était courte, c'est normal, c'est des petits nids, il y en aura d'autres, il y en aura plein cet été, plein avec des surprises. Allez, je vous dis à bientôt, je vous dis, ciao les délés. Quoi, t'es pas abonné à des dé frelons Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah